Salut youtube content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et j'ai envie de dire enfin cette nouvelle vidéo et oui ça fait super longtemps que j'ai pas posté tout simplement parce que j'avais pas le temps de faire des vidéos je vous expliquerai pourquoi mais cette semaine j'ai une grande nouvelle pour vous on s'en va en, en l'air intro! Désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ok les amis, donc euh, là on part pour les Gorges de Franchard, donc c'est vers Fontainebleau et l'idée c'est d'aller faire voler mon drone puisque ça y est, j'ai enfin acheté un drone, donc l'idée c'est d'aller faire voler le drone dans un endroit où d'une part on a le droit de voler puisque vous savez qu'on peut pas voler n'importe où euh, en région parisienne en particulier mais partout en France euh, donc il y a un site qui permet de savoir où est-ce qu'on peut utiliser qu'on peut utiliser le drone et à quelle altitude et donc l'idée donc c'est donc d'aller faire voler ce drone pour la première fois et de vous faire des belles images j'espère que cette vidéo va vous plaire c'est parti mon kiki et en plus petite nouveauté aussi j'ai investi dans une GoPro ce qui me permet de faire différents plans et ça c'est super cool Voilà, après une heure de route, on est enfin arrivé. Je suis aux gorge de Franchard et donc je vais pouvoir faire le test de mon drone en, en conditions réelles. Donc premier vol de ma vie. C'est parti mon kiki Alors, j'ai acheté le drone Bebop 2 euh, de chez Parrot tout simplement parce qu'il n'est pas très cher et que je pense que pour un début, ça va être amplement suffisant sachant qu'en Ile-de-France, on peut pas franchement s'en servir donc globalement, je pourrais pas faire des plans au drone tous les jours donc je pense que le Bebop 2 est une bonne option pour quand je vais partir en vacances, notamment dans quelques semaines. C'est parti, on le prépare. Le truc qui est sûr, c'est que le, la télécommande, elle est juste méga énorme. Quoi. Et le drone il est là, livré dans son petit sac. Donc voilà la bête. basic 'cause it only does this with you our bodies meet i can feel the tension move us into the next dimension let's just let our bodies be true Voilà, donc terminé le test de Sparot Bebop 2, premier vol, premier vol euh, réel en drone. puisque Jusqu'à présent j'avais acheté un drone chinois à 50 balles qui globalement est une merde sans nom, ça marche pas bien. Donc j'ai préféré acheter un truc qualitatif pour avoir quelque chose de sympa pour les vacances. Il est euh, relativement léger, il est quand même pas mal encombrant parce que les, les bras ne se replient pas. Donc ça c'est son principal défaut, mais pas envie de mettre une somme très importante dans un Mavic parce que c'est le premier drone et planter un drone à 800 balles ça m'aurait fait un petit peu mal. Donc celui-là je l'ai payé dans les 300 euros donc c'est pas très cher et franchement il donne le change pour l'instant. La qualité d'image n'est pas exceptionnelle mais globalement c'est plutôt pas trop mal. Mon premier senti c'est que c'est assez simple à piloter donc sincèrement euh, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Le seul truc c'est que forcément on peut pas piloter n'importe où en Ile-de-France donc je suis venu ici. Le cadre est pas exceptionnel, j'aurais pu faire euh, sans doute beaucoup mieux à la montagne ou près de la mer forcément bien que le littoral a priori c'est interdit de voler. Donc un drone plutôt cool. Je voulais aussi vous expliquer un petit peu la raison de, mon, la raison de ma longue absence. Il y a deux raisons, la première c'est que ma femme part à Zurich l'année prochaine et forcément ça nécessite un petit peu d'organisation, c'est un petit peu un chamboulement de vie puisque moi je reste à Paris. J'ai d'ailleurs tourné une vidéo que vous pouvez retrouver ici. Grosse grosse étape euh, pour elle, et du coup, une grosse organisation tout le monde ici. Donc ça, c'est la première raison. Je l'ai pas mal accompagné euh, tout au long de, de, de cette période-là. Euh, et en parallèle de ça, il y avait d'autres histoires à gérer, et donc forcément, je ne pouvais pas être super présent pour tourner des vidéos, puisque vous le savez, ça prend du temps. En parallèle de ça, j'ai également euh, mis en place un nouveau blog euh, de développement personnel qui s'appelle Coach Your Brain. Blog de développement personnel, euh, c'est un sujet qui me tient à cœur et du coup j'écris, j'essaye d'écrire un article par semaine et de tourner également une vidéo par semaine, plutôt tous les 15 jours. Sur ce, sur ce sujet-là également, vous pouvez retrouver un lien de la chaîne. Ici aussi. Pour l'instant, il n'y a que trois vidéos, c'est encore tout récent. A voir si, si cette chaîne va continuer ou pas, pour l'instant, c'est encore trop tôt pour le dire. En tout cas, c'est un sujet qui me tient à cœur. Allez faire un tour sur la chaîne, c'est sympa. Libre à vous de vous abonner si le sujet vous intéresse. Donc maintenant, quels sont les projets pour l'avenir Les projets pour l'avenir, globalement, c'est d'essayer d'être beaucoup plus régulier sur Iconica puisque j'y tiens, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire et je veux vraiment m'y tenir et vous produire du contenu de qualité. Une des raisons aussi de mon absence, c'est que je n'avais pas forcément d'idées et certaines choses que je voulais mettre en place n'étaient pas encore prêtes. Le drone, la GoPro, voilà, plusieurs choses que j'ai enfin euh, reçues. Et donc, je vais aussi vous les présenter. Donc, j'ai présenté le drone, je vous présenterai la GoPro. Autant de petits trucs euh, qui vont un petit peu changer ma manière de tourner pour vous produire du contenu de qualité. Vous le savez, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cet épisode vous a plu. Activez la petite cloche, ça permet d'avoir les notifications en temps réel dès lors que j'ai mis une vidéo en ligne. N'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo, c'est super important. Ça fait plaisir à YouTube, ça me fait plaisir à moi et je tâcherai d'y répondre. Il ne me reste plus qu'à vous dire, à très vite.